Vous êtes à la recherche d'un smartphone alliant puissance, design et photo, j'ai peut-être celui qu'il vous faut, c'est le Realme GT2 Pro. Ce smartphone avec un design assez atypique, hein, avec son dos style papier, va vous permettre beaucoup de possibilités, notamment avec sa puissance presque inégalée et son capteur photo du tonnerre. Mon test du Realme GT2 Pro, c'est maintenant, c'est parti Commençons par regarder le design de ce Realme GT2 Pro. C'est un téléphone assez agréable à prendre en main. A l'arrière, on retrouve une conception saisissante reproduisant l'aspect du papier. Ce Paper Tech Master Design... Comme l'appelle Realme, a été fait en association avec Sabic, réalisé à partir d'un biopolymère, elle a reçu la certification ISCC. Peu importe les termes, en gros, on a quand même une matière à l'arrière qui est super agréable à prendre en main et qui ne marque pas du tout. La trace des doigts n'est pas du tout marquée et ça, moi j'adhère. Pour revenir aux caractéristiques plutôt principales, au niveau de la taille, on a... Un téléphone mesurant 163,2 mm par 74,7 mm avec une épaisseur de 8,18 mm. Tout ça pour un poids de 189 grammes. De même, je le trouve particulièrement léger par rapport à sa taille. Et ça le rend encore plus agréable à prendre en main. Au-delà de ces matériaux, au-delà de cette matière à l'arrière, on va retrouver un écran plutôt sympa. On sera sur un écran 2K ultra réaliste de 6,7 pouces. La résolution de cet écran est de 525 ppi. Ce sera un écran de 120 Hz qui sera équipé de la technologie LTPO qui en gros va permettre à l'écran d'adapter sa fréquence entre 1 et 120 Hz en fonction de l'utilisation. A l'arrière au delà du design on va retrouver les capteurs photo avec un appareil photo principal de 50 mégapixels et un appareil photo ultra grand-angle de 50 mégapixels. Le petit objectif, c'est un objectif microscope avec un agrandissement x20 jusqu'à x40. Cet objectif microscope, on l'avait retrouvé du côté de chez Oppo l'année dernière et ça a été remis sur ce Realme Mi GT 2 Pro. J'allais oublier, à l'avant, on a un appareil photo selfie de 32 mégapixels avec une ouverture f2.4. Pour finir avec le tour du téléphone, sur le côté on va retrouver le bouton de verrouillage, sur l'autre côté on va retrouver le bouton de volume et en dessous on va retrouver le port carte SIM qui va nous permettre d'intégrer deux cartes SIM, un port USB-C et un haut-parleur. On n'aura pas d'emplacement carte mémoire dans ce port carte SIM, on pourra mettre juste deux cartes SIM et on n'aura pas de prise jack sur ce téléphone. Voilà pour ce qui est du design de ce téléphone, sympa à prendre en main, maintenant on va parler des caractéristiques techniques. Car oui, aussi au niveau des caractéristiques techniques, il en a assez dans le ventre. Ce téléphone va intégrer la plateforme Snapdragon 8 Gen 1. C'est un processeur avec une finesse de gravure de 4 nanomètres, 8 coeurs, jusqu'à 3 GHz. Il intégrera aussi 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. 256 Go de stockage, ça permet de ne pas avoir besoin d'ajouter une petite carte mémoire. Donc ça se comprend. Il sera aussi compatible avec la charge Super Dart 65W qui est la charge rapide Realme 65 watts qui permettra une charge complète en 33 minutes. Théoriquement, on en reparlera dans la rubrique autonomie de la vidéo. En cumulé de batterie, on aura au total 5000 mAh, ce qui est à peu près dans ce qui se fait sur ce secteur de téléphone. Pour finir, on aura bien entendu la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. En petite finition aussi sympathique, on aura une réduction de bruit par double micro, un double haut-parleur super linéaire et une certification de son Dolby Atmos. Au niveau des capteurs, on aura un capteur d'empreinte digitale en dessous de l'écran, des capteurs bien entendu de proximité, gyroscope d'accéléromètre, capteur de température de couleur à l'arrière, etc., etc. Au niveau du système d'exploitation, on va en parler maintenant, on est sur du Realme UI 3.0 basé sur du Android 12. On n'a pas de re recharge sans fil sur ce téléphone et on n'a pas de certification des temps chez IT. Voilà, maintenant parlons de la partie software. Parlons maintenant du software de ce téléphone Je voulais annoncer, annoncé, on est sur du Realme UI 3.0 Qui est le dernier système d'exploitation de Realme. Pour rappel, il est très proche de ColorOS et je vous l'avais présenté aussi lors de mon test du Realme 9 Pro+. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un téléphone Realme qui était plutôt pas mal, destiné pour des budgets un peu plus petits. Donc si vous avez vu mes autres tests de smartphone, vous n'allez pas du tout être perdu avec ce Realme UI 3.0. Commençons par regarder le launcher d'application. Lorsque vous allez démarrer votre téléphone, lorsque vous allez installer votre téléphone, bref, lorsque vous allez le configurer, on va vous proposer deux choix. Soit de naviguer avec les boutons, soit de naviguer avec les gestes. Vous aurez donc ce choix entre les boutons, qui vont apparaître en bas pour pouvoir revenir en arrière, et les gestes. Moi, j'adore naviguer avec les gestes j'ai pas besoin d'apprendre comment faire désolé mais moi j'aime beaucoup naviguer avec les gestes regardons maintenant sur ce téléphone comment se gère le launcher d'applications. lorsque vous allez hop swiper de bas en haut vous allez du coup arriver sur toutes vos applications les applications que vous allez télécharger, les applications qui sont préinstallées, les applications qui sont déjà sur ce téléphone vous allez pouvoir cliquer aussi sur gérer pour pouvoir les trier soit par heure d'installation soit pour, par les plus utilisées, soit par nom moi je trouve ça plutôt sympa de les mettre par les plus utilisés comme ça vous allez voir en gros les plus utilisés il sera aussi possible de les sélectionner pour les désinstaller ou les ajouter directement à l'écran d'accueil Parlons maintenant de cet écran d'accueil Cet écran d'accueil va être assez personnalisable Vous allez retrouver votre écran d'accueil Vous allez pouvoir swiper comme ça pour l'avoir Lorsque vous allez hop, rester appuyé Vous allez pouvoir gérer vos icônes En les supprimant ou en créant un dossier En en prenant plusieurs vous allez pouvoir créer un dossier Soit vous allez pouvoir les déplacer en restant appuyé Ensuite lorsque vous ferez un maintien sur l'écran d'accueil Vous allez avoir en bas Quelques possibilités Changer le fond d'écran, vous allez pouvoir choisir parmi Pas mal le fond d'écran, des fonds d'écran animés pour le verrouillage, etc. Changer la tête des icônes. Est-ce que vous voulez qu'elles soient plus petites, plus grandes, plus arrondies en passant directement par Arc ⁇ Choisir la taille du nom de l'appli, etc., etc. Vous aurez aussi la possibilité de choisir la disposition, nombre d'icônes par gris, par ligne, et les transitions. Est-ce que vous voulez lorsque vous tournez d'un écran... Que ça tourne comme ça, que ça fasse un cube, que ça s'inverse, que ça fasse une carte ou ça s'incline. On va faire le cube entre nous, ça peut être sympa. Ça c'est l'écran d'accueil qu'on peut personnaliser du coup assez facilement. Mais parlons maintenant de la personnalisation de manière un peu plus précise. Lorsque vous allez aller dans les paramètres, vous allez voir que c'est un OS qu'on va pouvoir pas mal personnaliser. En allant par exemple dans personnalisation, on va retrouver le fond d'écran. On va pouvoir choisir si on veut un Always On Display, qu'est-ce qui serait affiché. Par exemple, yo, l'heure, etc., un message ou alors un motif, simplement. Vous allez pouvoir changer, je vous ai dit, la taille des icônes, aller modifier les paramètres rapides, mais ça on va en parler juste après, changer la couleur, la taille, l'animation de l'empreinte digitale, si vous voulez que ce soit une animation un peu plus funky, l'éclairage des bords lorsque vous recevez un message. Au-delà de ça, je vous ai dit, on va pouvoir personnaliser les gestes hein, comme on a fait ensemble et vous allez pouvoir même aller encore plus dans les détails au niveau de l'écran d'accueil de l'écran de verrouillage si vous voulez que ça remplisse automatiquement les icônes etc etc et pour finir vous allez pouvoir personnaliser la luminosité est-ce que vous voulez un mode sombre comme j'ai ou un mode clair moi je prends le mode sombre parce que c'est plus visible pour vous à la caméra vous allez pouvoir aussi activer un basculement auto que ça passe sur un mode sombre lorsque par exemple il fera nuit activer du confort des yeux etc etc parlons du coup de la gestion des notifications elle va se retrouver en haut. Vous allez avoir, en sweepant en haut à gauche, directement vos notifications. Notifications d'application, notifications de mise à jour, etc., etc. Et elles vont se retrouver là. Et lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir la notification. Vous allez pouvoir, par exemple, télécharger la nouvelle mise à jour du téléphone. Le centre de contrôle, vous pouvez y accéder comme ça et comme ça. Ou avec, bien entendu... Un swipe des deux doigts. Là, vous allez avoir tous les petits raccourcis pour pouvoir aller euh, chercher le mode nuit, aller chercher le mode avion, etc., etc. Ça, normalement, vous connaissez à peu près le principe. Et bien entendu, vous allez pouvoir toujours le personnaliser en en enlevant, en en ajoutant, comme ça, comme ça. Qu'en est-il de la gestion des widgets Vous allez pouvoir, en restant appuyé ici et en ajoutant en haut à gauche le petit plus, ajouter des widgets. Vous allez avoir des widgets horloge, des widgets agenda widget de, de chaque application que vous allez avoir déjà sur votre téléphone interface le mode gt etc etc par exemple si je mets ce widget je vais avoir ici mon mode gt et si j'ai envie de passer en mode gt qui va améliorer considérablement les performances du téléphone mais baisser l'énergie je pourrais y accéder directement depuis le widget et l'activer la gestion des widgets est assez standard mais voilà c'est bon en fonction de ce qu'on recherche hein. vous allez pouvoir Ajouter des widgets de musique si vous téléchargez de la musique, etc. etc. Alors, est-ce qu'il y a des pubs dans l'OS C'est une question que j'aime bien aborder dans les tests. Là, actuellement, il n'y a pas de pubs dans cet OS. Je vous l'avais déjà annoncé euh, lors du précédent test du Realme. Donc, c'est plutôt pas mal. Quelles sont maintenant les applications préinstallées Lorsque vous allez recevoir votre téléphone, vous allez le lancer, là, comme moi je l'avais lancé sans installer forcément d'application, vous allez aller voir toute la suite Google, comme d'habitude, il y a Android. Vous allez aller avoir des outils comme le verrouillage, la météo, le clone de phone pour pouvoir, par exemple, si je veux transférer les fichiers que j'ai de mon Oppo à mon téléphone, à mon Realme pour avoir mon Realme comme un nouveau téléphone ça va pouvoir se faire via clone téléphone vous y allez, vous suivez ce qu'on vous dit, etc etc ensuite vous aurez déjà quelques applications qui sont déjà installées comme euh, bon la musique etc, ça c'est lié à, à Realme UI 3.0 pareil pour les vidéos, vous allez avoir les jeux qui vont vous permettre d'accéder aux arcades de jeux, à vos différents jeux. Et ces jeux qui sont installés, préinstallés, vous avez Title Master, 3D et PUBG. Si vous voulez aller voir vraiment toutes les applications qui sont déjà préinstallées, vous allez retrouver aussi Amazon, Booking, LinkedIn. Et voilà. En gros, à part les deux jeux qui sont déjà préinstallés, on ne va pas avoir trop applications qui viennent polluer qui sont préinstallées. vous pouvez bien entendu les supprimer mais voilà j'ai vu certains os avec beaucoup plus d'applications préinstallées. pour finir on va les évoquer encore et encore parce que pour moi c'est vraiment une caractéristique sympa euh, au niveau realme et Oppo c'est les fonctions spéciales sur les fonctions spéciales vous allez pouvoir avoir différents types la fenêtre flexible qui va vous permettre voilà d'avoir une petite fenêtre que vous allez rentrer et cacher sur le côté ça vous permettra de caler une petite fenêtre où vous voulez afin de l'avoir toujours à portée de main. Vous aurez bien entendu la barre intelligente qui là va vous permettre d'avoir des raccourcis vers certaines applications. L'espace enfant qui va vous permettre du coup lorsque vous allez l'activer de limiter l'accès de votre téléphone pour vos enfants a ah, bien entendu avoir en fonction de l'âge de vos enfants les recommandations concernant le temps d'écran et vous aurez aussi le mode simple pour pouvoir simplifier l'accès à votre téléphone à voilà peut-être une personne qui veut avoir une interface plus simple moins complexe. Voilà pour ce qui est des fonctions spéciales maintenant pour parler rapidement de l'écosystème euh, Realme UI 3.0 va nous permettre d'avoir un écosystème hein, comme celui qui est lié à la plupart des téléphones Android. Vous allez Pouvoir ajouter tous vos produits en bluetooth sans souci et vous allez pouvoir aussi utiliser pc connect pour une intégration multi appareils voilà pour ce qui est du software de l'interface maintenant on va parler de la partie performance on va pouvoir évoquer plusieurs types de performances sur ce téléphone. La performance à l'état pur, qu'on va évoquer juste après, mais on va parler de la performance réseau aussi. Car ce téléphone va intégrer pas mal de nouvelles technologies que j'avais pas forcément vues sur d'autres téléphones. Il va intégrer par exemple un système matriciel d'antennes réseau qui va permettre une meilleure réception des réseaux Wi-Fi, 5G, NFC, etc. Pour être plus précis, le GT2 Pro est équipé de 12 antennes qui sélectionnent automatiquement les plus performantes pour des signaux jusqu'à 200% plus forts. Ça, c'est niveau réseau. Au niveau Wi-Fi, la technologie de ce téléphone est une technologie Wi-Fi omnidirectionnelle qui va permettre de profiter d'un signal jusqu'à 20% plus stable. Et au niveau du NFC, on a un NFC dit à 360 degrés. La zone des capteurs a augmenté de 500% et sa portée de 20% par rapport au NFC classique. En gros, lorsque vous allez payer avec ce téléphone, vous n'aurez presque pas à vous soucier de comment est positionné le téléphone. Maintenant, parlons des performances pures. On avait parlé de la puce on avait parlé des 12 go de mémoire vive, des 256 Go de stockage, alors qu'est-ce que ça donne au niveau performance Dans la vie de tous les jours, au quotidien au niveau de performance on va dire bureautique gestion des réseaux sociaux etc, il n'y a vraiment aucun souci, même le multitâche entre les différents réseaux sociaux, un copier-coller avec une petite fenêtre flottante etc ne pose vraiment aucun souci à ce téléphone. Vous allez pouvoir gérer via l'OS hein, comme sur euh, ColorOS des petites fenêtres avec des modes de gaming un petit peu personnalisés pour pouvoir être encore plus performant et sur ce téléphone vous allez pouvoir aller encore plus loin au niveau de la performance en activant le mode gt le mode gt lorsque vous allez l'activer bien entendu ça boostera votre téléphone au niveau de la fréquence de rafraîchissement elle sera optimisée à 120 Hz et ça va vraiment vous permettre d'aller toujours plus vite et toujours plus haut. Bref, vous l'aurez compris, au niveau des performances, ce téléphone a tout ce qu'on attend d'un téléphone à ce prix-là. Vous aurez aussi la possibilité d'étendre virtuellement la RAM de 3 à 7Go et bien entendu, voilà, combiner tout ça, ça vous permettra d'avoir un téléphone performant, que ce soit partie gaming, enfin, dans votre usage au quotidien. Parlons maintenant de l'autonomie autonomie là vous allez être aussi surfi. en fonction de votre utilisation vous allez pouvoir avoir un téléphone qui va pouvoir durer entre 1 et deux jours facilement avec une utilisation assez standard vraiment light et avec deux nuits sur mon utilisation j'ai pu monter la batterie l'autonomie de ce téléphone à 47 heures presque deux jours et sinon au niveau d'une journée avec le plein de performances les modes activés au max vous allez pouvoir aller facilement jusqu'à 20 heures et ça c'est plutôt pas mal sachant que il y a aussi la charge rapide cette charge qui va vous permettre en une trentaine de minutes de charger complètement votre téléphone c'est à dire que pour une journée d'usage intensif avec ce téléphone vous aurez besoin que d'une demi-heure 30-35 minutes pour charger ce téléphone entièrement avec un usage plutôt très intensif de ce téléphone j'ai pu atteindre les 16 heures ce qui est plutôt pas mal parlons maintenant de la partie photo et vidéo Parlons du coup des capteurs photos. Pour rappel, ce téléphone va embarquer différents capteurs photos. On aura un appareil photo grand-angle qui est un capteur Sony IMX. 766 de 50 mégapixels avec une ouverture de f1.8 un appareil photo fish Eyes, capteur Sony ISOCELL JN1 de 50 mégapixels avec l'objectif ouvrant à f2.4 et un appareil photo microscopique avec un capteur de 1,92 mégapixels et une ouverture de f3.3 le capteur photo principal de ce téléphone de 50 mégapixels, le capteur Sony on le connaît, on le connaît très bien parce qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà testé sur d'autres téléphones, notamment du côté de de chez Oppo aussi et c'est un capteur qui va vous permettre de faire en mode principal, en mode standard des photos de vraiment bonne qualité en plus du mode fish eyes le capteur ultra grand angle va vous permettre de faire bah, des photos ultra grand angle avec un angle quand même un peu plus réduit mais sans la déformation du fish eyes ce qui est aussi plutôt pratique parce que c'est assez original le Ice. Mais bon, on va en parler, on va voir ce que ça donne sur le terrain. Avant, je vais vous montrer du coup l'interface. L'interface photo est une interface qu'on connaît très bien. Une interface assez standard, une interface Realme. On va voir en bas les différents modes entre nuit, rue, vidéo, photo, portrait, 50 mégapixels et dans plus, vous aurez microscope, le fish Ice 150 degrés et d'autres modes un petit peu plus secondaires, notamment. Avec le mode panorama et le mode pro qui vous permettra de régler tous les réglages type ISO. Ensuite en haut vous allez avoir la possibilité d'activer par exemple le HDR, d'activer euh, le format de l'image ou d'activer l'intelligence artificielle. Vous aurez aussi la possibilité de mettre un minuteur et d'aller dans les réglages pour ajouter certains réglages comme le, un son au déclenchement etc. etc. En mode vidéo ce sera à peu près la même chose, en haut vous allez avoir la possibilité d'activer le mode 8K, le mode 4K ou le Full HD. Oui, ce téléphone a la possibilité de filmer jusqu'à 8K. On va en parler juste après dans la partie vidéo. On a donc une interface assez simple, assez basique. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le terrain À bonne luminosité de jour, l'appareil photo principal est tout simplement magnifique. Vous allez pouvoir capturer des clichés en mode standard qui seront tout simplement parfait. Le mode standard va fonctionner avec du pixel binding qui va, en gros, rassembler plusieurs clichés de 12,5 mégapixels pour en faire un. Vous allez avoir aussi la possibilité de capturer en 50 mégapixels à chaque fois, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de précision, un peu plus de netteté, mais c'est pas forcément le meilleur mode à faire. Néanmoins, lorsqu'on va zoomer sur une différence entre une photo prise en mode standard et en mode 50 mégapixels, on voit quand même qu'il y a plus de détails et qu'il y a moins de flou lorsqu'on zoome beaucoup sur du 50 mégapixels. Deux jours, à bonne luminosité vous allez avoir aussi quelque chose de plutôt satisfaisant au niveau du fish eyes et au niveau de l'ultra grand angle même si on reste quand même sur un mode assez original moi je suis pas forcément fan du fish eyes et que du coup je trouve que le mode ultra grand angle vu qu'il se sert de ce fish eyes pour avoir un mode ultra grand angle ne délivre pas forcément des performances que l'on pourrait attendre d'un téléphone à ce prix là. Concernant le mode portrait qui est pris du coup avec le capteur photo principal lorsque vous prenez quelqu'un en mode portrait les détourages sont satisfaisants ils sont très bien faits et vous allez pouvoir régler virtuellement l'ouverture pour gérer le bokeh Concernant le mode selfie, avec l'appareil photo de 32 mégapixels Il est plus que satisfaisant aussi Vous aurez aussi un mode portrait sur le mode selfie Afin de pouvoir voilà, ajouter du bokeh derrière vous De nuit, le téléphone avec le capteur principal se débrouille aussi assez bien Lorsqu'on n'est pas dans l'obscurité totale En totale obscurité, le mode nuit et le mode normal ne seront pas forcément très exploitables Mais on aura quand même une meilleure luminosité, une meilleure compréhension de ce qu'on prend en photo grâce au mode nuit. Pour ce qui est du fisheye ou de l'ultra grand angle en luminosité basse, ça n'a pas trop d'intérêt. Le mode microscope maintenant, c'est un mode qui est assez surprenant. Si vous n'avez pas vu mon test du Fight X3 Pro d'Oppo à l'époque, c'est vraiment quelque chose d'original, mais qui, dans la vie de tous les jours, ne sert pas forcément. Je vous montre quelques clichés prêts avec ce mode microscope, ce qui pourrait vous montrer que c'est quand même une technologie assez sympa. Maintenant, parlons des vidéos, ce téléphone va vous permettre de filmer jusqu'à du 8K. Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'instant de filmer jusqu'à 8K pour moi je préfère euh, filmer en 4K parce que déjà bah, les fichiers seront moins lourds et surtout que je n'ai pas d'écran 8K même si après un export en 4K ça m'amènera quand même un peu plus de détails il n'y a pas vraiment encore d'intérêt, mais pour l'avenir, c'est toujours intéressant. C'est du 8K à 24 images par seconde et il peut monter en 4K jusqu'à du 60 images par seconde. La stabilisation est correcte, mais il n'y a pas de mode ultra stabilité comme on pourrait le trouver sur certains Oppo. Voilà pour ce qui est de la partie photo-vidéo. Maintenant, on passe à mes points positifs et mes points négatifs. Qu'en est-il de mes points positifs et mes points négatifs Moi, premier point positif sur ce téléphone, c'est vraiment le design. L'arrière, un petit peu papier est vraiment top. Ça laisse pas de traces de doigts. À l'avant, on aura aussi un écran de 2K qui va être vraiment très beau, adaptatif et c'est vraiment sympa de prendre en main ce téléphone. Mon deuxième point positif, ça va être les performances. Ce téléphone va répondre à toutes vos demandes. Vous allez pouvoir même booster les performances grâce au mode GT. Sincèrement, on a tout ce que l'on veut à ce prix-là sur une puissance de téléphone. Mon troisième point positif, ça va être le système d'exploitation, la prise en main de façon générale liée à cet écran qui est vraiment très beau, cet OS qui est personnalisable que vous allez pouvoir faire à votre sauce avec ses petites fonctions spéciales, ça va convenir à la part d'entre vous, surtout avec cette autonomie et cette charge rapide. Quels sont maintenant mes points négatifs Mon premier point négatif c'est l'absence de recharge sans fil, après c'est peut-être lié aussi au dos hein, que j'apprécie. Personnellement je préfère peut-être avoir ce dos là qu'une recharge sans fil parce que j'utilise pas forcément ma recharge sans fil mais les téléphones qui ont des recharges sans fil euh, peuvent proposer certains aussi une en charge inversée et ça c'est plutôt pas mal aussi le deuxième point négatif pour moi c'est euh, l'impossibilité de mettre une micro sd sachant qu'on peut filmer à 8k jusqu'à 8k ça peut monter très vite ça aurait été sympa d'avoir ce petit port micro sd et le dernier point un petit peu négatif ça va être pour moi les modes photo un petit peu secondaire le fish eyes, le microscope qui sont vraiment très originaux qui sont vraiment sympas à prendre en main mais qui au jour le jour je trouve non moins d'utilité qu'un peut-être téléobjectif ou qu'un mode macro un petit peu plus soutenu voilà voilà les amis pour mon test du Realme GT de Pro. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez High Tech. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. On approche des 50K petit à petit. Il faudrait qu'on booste un petit peu ça, comme le mode GT de ce téléphone. Merci et à bientôt sur ma chaîne.